de la hausse de l'or et aussi de l'argent depuis un mois interpelle parce qu'elle constitue une innovation. Bonjour c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour une nouvelle réflexion en commun. Dans cette vidéo je vais essayer de décrire, du moins tel que je peux l'imaginer, à quoi ressemblera la France d'ici la fin de l'année, en particulier sur les plans financiers, monétaires et sociétal. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus. Et je vous recommande, afin de ne pas manquer la suite des vidéos que je ferai sur le même thème qu'aujourd'hui, et de manière plus générale sur les thèmes de la finance, de l'économie et du patrimoine, de vous abonner. Donc vous avez pour cela deux possibilités bien entendu, la cloche qui est sous l'icône verte et bleue, ou le lien d'inscription directe que vous obtiendrez en déroulant le menu sous la vidéo. Et pour ça, il faut cliquer sur plus PLUS majuscule. Depuis plusieurs semaines, j'analyse sur les vidéos de la chaîne les, les développements de la crise née de la situation nouvelle générée par le Covid qui en fait n'est que l'exacerbération de la situation antérieure, et ce à travers les deux indices les plus marquants qui sont d'une part l'hyperactivité des banques centrales et d'autre part l'accélération de la hausse des métaux précieux et en particulier de l'or. Dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, ces deux facteurs vont rester les deux moteurs principaux des mouvements de la situation générale, avec peut-être l'adjonction d'un troisième moteur qui serait des événements qui se produiraient au niveau social. On voir prévoir qu'ils vont s'aggraver au cours des mois qui viennent. On peut en déduire que l'effet qu'en subissent les individus va s'avérer plus dur, si bien que le climat social va se détériorer, les relations entre les individus ou entre les groupes vont se détériorer, et l'ensauvagement de la société auquel on assiste depuis déjà bien plus longtemps que la crise du Covid, a toutes les chances de déboucher sur des actions violentes, en tout cas sur des, sur des actions qui n'ont plus grand-chose à voir avec le comportement normale d'une société saine dans son fonctionnement dans une récente vidéo qui s'appelait toujours plus pour les banques mais ça ne suffit pas j'expliquais que les, 2000, les quelques 2000 milliards d'euros que la banque centrale européenne en l'espace de deux mois a donné a transféré par création de fausses monnaies bien entendu sur le système bancaire européen d'abord est une intervention qui signe le fait que ces banques étaient en train de s'effondrer était au bord de la faillite, et ensuite que ce sauvetage réussi, ou en tout cas entrepris grâce à ces 2 milliards, n'aurait qu'un effet provisoire et qu'il faudrait donc, certainement à, à brève échéance, en tout cas avant la fin de l'année, de nouveau sortir des milliers de milliards pour empêcher les banques de s'effondrer. Là-dessus, eh on, verra, on verra ce qu'il en est. je n'ai pas de raison. De, de modifier cette analyse. J'ajoute sur ce même principe, c'est que les sauvetages que les autres milliers de milliards toujours fabriqués par la Banque Centrale Européenne ont permis de faire, c'est-à-dire maintenir l'économie à flot en subventionnant certaines entreprises, en subventionnant les personnes au chômage notamment, eh bien, ces, ces, ces sauvetages ne pourront pas perdurer sans de nouveau l'injection, de centaines de milliards d'euros. D'ailleurs, aux États-Unis, qui ont été encore plus loin que, que la France et, et les, les grands pays de l'Union Européenne dans l'intervention monétaire pour essayer de sauver, de sauver le système, euh, les, les chômeurs, euh, les nouveaux chômeurs, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient au chômage du fait de la crise du Covid, et, et peut-être même ceux qui étaient déjà, mais enfin officiellement, qui sont aux États-Unis, n'étaient pas très nombreux, euh, bénéficiaient d'une allocation de 2400 dollars, alors je ne me rappelle plus si c'est par semaine ou par mois, je pense que c'est par, par mois, pendant toute euh, la durée euh, des trois derniers mois. Et il était prévu que cette allocation cesserait à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire aujourd'hui même, euh, d'où l'examen. Le, par le Congrès des, des États-Unis, euh, d'une demande de prolongation qui émane, je pense, du, du président lui-même, de prolongation de, de cette aide sur des modalités moins importantes, mais qui correspond quand même au déblocage de 1 000 milliards de dollars supplémentaires. 1 000 milliards de dollars qui s'ajoutent aux quelques 8 000 milliards, sauf erreur de ma part, 8 000 milliards de dollars qui ont été distribués aux États-Unis depuis le début de la crise du Covid, sous forme de création monétaire par la banque, par la, la banque centrale américaine qu'on appelle, qu appelle, qu appelle la Fed. Euh, C'est déjà une somme considérable, ces 1 000 milliards qui viennent s'ajouter, mais il semble que ça ne suffise pas et que déjà un certain nombre de sénateurs se soient émus de l'insuffisance, enfin de ce qui est à leur avis, de l'insuffisance de cette somme pour éviter un collapsus de la société américaine et qu'il faille en réalité non pas faire un chèque de 1 000 milliards, mais un chèque de 3 000 milliards. Euh, donc ces chiffres, l'énormité de ces chiffres, et puis ce qu'il y a, et puis l'alternative, parce que si on ne fait pas ces chèques, c'est la plongée dans la pauvreté de 30 millions d'Américains. À partir de là, on comprend le dilemme dans lequel se trouvent bah, clairement les autorités américaines, puisque c'est l'exemple que je viens de vous donner, mais le dilemme est à peu près de même nature, enfin et de même nature en France, par exemple, euh, avec des montants plus petits, non seulement parce que les, la population est moins importante, mais même à l'échelle du PIB français, les, les montants qui ont, qui ont été mobilisés et qui vont être encore mobilisés dans le, dans le cadre du sauvetage général euh, suite à, à l'ébranlement causé par le, par le Covid, la, la problématique est la même. L'alternative pour, pour les autorités publiques et, et, et les, en l'occurrence les banques centrales, est la suivante, c'est où le maintien des injections monétaires sous différentes formes, quantitative easing, peu, peu importe, euh, maintenant on est de moins en moins regardant sur euh, les aspects formalistes euh, l'important c'est de cracher de l'argent dans le système pour ne pas qu'il tombe, de la même manière qu'on qu jetterait des, des tombereaux d'eau de, sur, sur un incendie pour essayer de, de, de le maîtriser euh, donc soit on continue cette, aliment, cette alimentation pour empêcher l'effondrement global mais à ce moment là cette création massive de monnaie qui s'ajoute à la création, la création massive à laquelle on a assisté depuis, depuis le Covid, qui elle-même s'ajoute à un, un cumul de création considérable euh, en France depuis 2015, aux États-Unis depuis plus longtemps, même si ça s'est fait de manière moins régulière, moins régulière qu'en France, eh bien, cette, euh, cette politique affaiblit encore plus la, la monnaie, donc euh, en particulier l'euro en ce qui nous concerne, et la conséquence de cet affaiblissement de la monnaie, je l'ai expliqué au moins dans mes deux dernières vidéos, c'est mécaniquement, c'est la hausse de l'or et des métaux précieux. Alors la question qu'il qu faut se poser pour essayer de deviner à quoi va ressembler, à quoi vont ressembler les, les, mois, les mois qui viennent, c'est que vont faire nos gouvernements Est-ce qu'ils vont, ils vont commencer à avoir peur des conséquences monétaires de cette politique de création de monnaie sans limite les, les conséquences monétaires j'en parle de manière presque systématique maintenant à chaque vidéo peut-être elles ne sont pas évidentes pour le public qui n'est pas au fait des questions économiques ou financières ou monétaires qui n'a pas, qui pas trop, trop le temps de réfléchir à cela je peux vous dire que pour les gouvernements et les responsables financiers, les responsables des banques et des banques centrales, c'est archi-évident, c'est une politique qui consiste, à, enfin, qui revient à détruire la monnaie, et j'ai même dit, à mon avis, que c'était volontaire. Alors, non pas par méchanceté par rapport à la monnaie, mais que c'est la seule façon d'arriver à alléger le fardeau euh, des dettes que l'on enfin, accumule au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans cette solution. Donc c'est un peu ubuesque comme, comme, comme situation, mais c'est la nôtre. Alors l'autre possibilité, ça va être que, eh bien oui, les gouvernements prennent acte que cette politique euh, amène à la catastrophe du point de vue, du point de vue monétaire, euh, mais que si on ne fait pas cette politique, ce vers quoi on marche, et de façon très rapide, c'est une catastrophe du point, vue, du point de vue de la paix sociale. Et même, et même de la paix civile. tout enfin, il y a quelques, Je remarquais il y a quelques minutes que les, les actions qui étaient menées dans le domaine de la monnaie et de la finance ont des conséquences dures pour les citoyens et que ces, ces conséquences s'accumulent depuis maintenant de, nombre, de nombreuses années et on peut voir depuis au moins l'affaire des Gilets jaunes que une masse importante des citoyens de la société n'accepte plus, ou en tout cas n'accepte plus volontiers, de subir ces effets-là, et surtout ne sont pas dans une démarche qui consisterait à y voir une fatalité, mais sont bien dans une démarche de mise en accusation du pouvoir, des pouvoirs qu'ils estiment responsables de la situation, dont eux-mêmes pâtissent. Les gilets, les gilets jaunes, ça c'est pour la France, euh, toujours en restant en France, vous savez certainement que le philosophe Michel Onfray a, a lancé une revue qui s'appelle je crois le Front populaire, enfin ça s'appelle le Front populaire, je crois que c'est une revue, euh, il semble que qu'un euh, nombre important d'intellectuels de, euh, de très bon niveau le, le rejoignent et semble-t-il. Et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Euh, bon, Michel Onfray est un homme qui ne s'en cache pas et qui le proclame est un homme de gauche. Euh, je le qualifierais d'homme de gauche intelligent. Euh, parmi les gens qui le rejoignent, il y a des hommes de gauche, mais pas que. Il y a des hommes, des hommes de droite, des gens qui n'ont pas vraiment d'étiquette politique, mais il y a des gens dont... Le, le souci, et qui l'ont marqué depuis des années par leurs écrits, par leurs articles, par leurs interventions et par leurs discours, euh, dont le souci est le peuple français, dont le souci est la cohésion de ce peuple et dont le souci est la défense de la société française. Non pas qu'ils portent un, un drapeau de politiciens, mais ce sont des citoyens qui se, qui se trouvent être des intellectuels, donc euh, de disposer d'une certaine audience euh, compte tenu de ce est leur spécialité c'est à, à savoir la, la parole et, et la communication et euh, eh bien ces gens là semblent s'agglutiner autour de Michel Onfray alors je ne sais pas encore si c'est on va dire une sorte de phénomène, de phénomène finalement, que ça serait le, le énième avatar des coquetteries parisiennes, de l'intelligence parisienne ou si c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux autour duquel pourrait commencer à, à à s'agglomérer les forces sociales classiques, que sont les syndicats ou certains syndicats, et pourquoi pas certains partis politiques, et pourquoi pas des, des mouvements spontan enfin, spontanés, style Gilets jaunes, qui continuent à rester, à rester en veilleuse. Donc il y a là de quoi euh, déclencher, si, si cette affaire la prenait, euh, déclencher des phénomènes sociaux très importants qui, à ce moment-là, viendraient ajouter. Leur, leur capacité de structuration aux deux éléments qui, jusqu'à présent, structurent euh, notre, euh, notre condition, qui sont les éléments euh, monétaires et financiers, en tout cas depuis quelques années. À ce moment-là, eh bien on verrait se, se créer une sorte de, de coalition, tous azimuts, qui serait vraiment de nature à mettre le gouvernement en difficulté, pourquoi pas à le renverser, pourquoi pas à amener à, à la remise en cause de notre, appartement, de notre appartenance à l'Union européenne et de notre, de notre adhésion à l'euro. Donc, tout cela, qu'on soit favorable ou défavorable, ce n'est pas mon, mon sujet aujourd'hui, mais tout cela, tout cela serait des événements d'une portée considérable, qui seraient au moins aussi importants que les deux événements, que, enfin, que les deux faits sur lesquels nous sommes depuis euh, maintenant plusieurs années, les, les deux faits principaux qui domine notre, notre quotidien depuis plusieurs années, à savoir la politique monétaire de la Banque centrale euh, et puis, euh, depuis, ben maintenant, depuis quelques temps, la hausse des métaux précieux qui est la conséquence de cette inondation monétaire. L'évocation les, les que je viens de faire de, de ce qui pourrait se passer du point de vue de, de, la, de, la, de, la, de la société française concerne aussi la société américaine puisqu'on a vu maintenant depuis, depuis, depuis plusieurs mois, même depuis l'élection de Trump et même depuis la campagne électorale, que les, les fractures, dans l'opinion américaine, sont absolument euh, gigantesques. Il semble d'ailleurs que, que ces fractures euh, ne soient pas celles qu'on nous présente habituellement, à savoir les Noirs, les Noirs euh, d'un côté et les, les Blancs de l'autre, mais que ce soit beaucoup plus politique, beaucoup plus politique que ça. Euh, et euh, on voit bien que depuis euh, ben, bientôt quatre ans, euh, Trump est attaqué sans arrêt, sous les motifs les plus divers, pour essayer, euh, par les démocrates, donc par l'opposition, pour essayer de, de, le, de le renverser à, à tel point qu'on euh, on, on comprend qu'on n'est qu plus dans un processus démocratique. La, la démocratie, ça ne consiste pas pour l'opposition une fois battue, à essayer euh, de faire poursuivre le président en justice euh, sous, sous, les, euh, sous les accusations les plus farfelues, euh, à essayer de, euh, de, de, de, de, de le mettre en impeachment, à essayer de, de le faire passer pour idiot. Vous vous rappelez qu'à une époque, Trump avait dû passer des tests de QI euh, qu'il avait, semble-t-il, passé haut la main euh, pour, pour prouver qu'il n'était pas idiot. Enfin, la situation aux États-Unis est, est, est vraiment euh, plus que préoccupante. Enfin, on, on, on, il, se passe, il se passe quelque chose aux États-Unis. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui que Trump euh, a commencé à, à, à parler de la possibilité de reporter les élections présidentielles au motif que, dans la, dans la, situation, dans la situation actuelle due à la crise sanitaire, euh, le vote se ferait par des machines électroniques qui n'a pas confiance dans, dans ce système. Je pense qu'il a raison, d'ailleurs. Euh, mais il me semble, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique américaine, de la Constitution américaine, mais il me semble que reporter une élection présidentielle, euh, même au motif du Covid, on est dans quelque chose qui est, euh, qui est grave. Pour essayer, pour essayer de, de conclure cette, cette tentative de, de prospective, eh bien euh, il me semble que le scénario selon lequel, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, euh, les autorités décideraient d'arrêter ou de limiter les, les, injections, les injections de monnaie euh, pour ménager justement la valeur de la monnaie, euh, avec le risque d'une explosion sociale qui pourrait prendre des, des proportions énormes compte tenu de nombreuses années depuis, euh, de, de, depuis lesquelles elle couvre euh, cette hypothèse je pense n'est peut-être pas écartée mais elle est très peu probable donc le plus probable c'est que les injections monétaires qui redoublent depuis le Covid vont continuer d'ailleurs on, on, on nous l'a dit que ce soit la banque centrale américaine ou la euh, ou la, la BCE, on nous a bien dit que les milliers de milliards qu'on sortait comme ça du chapeau pour sauver la situation, ce n'était qu'un début et qu'on continuerait à, so à faire tout ce qu'il faut pour sauver la situation. Mais sauver la situation de cette manière-là, c'est ruiner la monnaie. C'est pour cela que les métaux précieux commencent à s'envoler. Il faut donc s'attendre, puisqu'il faut s'attendre à ce que cette politique croisse et embellisse dans les mois qui viennent, il faut donc s'attendre à ce que la hausse des métaux précieux, et de l'or en particulier, continue. C'est une chose, elle, qui me, semble, enfin, qui me semble facile à prévoir, et de toutes les prévisions qu'on peut essayer de faire, c'est celle qui est véritablement euh, marquée par la plus forte probabilité. J'allais oublier, pour compléter le tableau, là, cette fois de nouveau sur la partie financière, c'est de vous parler des marchés financiers, c'est-à-dire de la bourse, donc vous savez que la bourse, nous ne parlons que du CAC 40, puisqu'il est, est emblématique de ce, qui, de ce qui se passe sur les autres places financières, euh, après tomber à 3 400, on venait de 6 100, on est tombé à 3 400, et puis maintenant ça fait, ça fait bien deux mois que, que, que l'indice a remonté à peu près 5 000. on se promène entre 4 800, 4 900, 5 000, euh, ou, ou un petit peu plus. Euh, on voit bien que ça plafonne, c'est-à-dire que les sommes faramineuses, ont été donc injectés, j'en ai parlé euh, avec, avec le Covid, ont aussi servi à sauver les marchés financiers, ce qui explique la remontée fantastique de la bourse après une baisse qui était tout aussi phénoménale. Et que euh, le fait que, et, et que le, la stagnation que l'on observe maintenant depuis plusieurs semaines, des cours avec même une tendance récente à s'effriter, donne à penser que le potentiel euh, que les marchés financiers pouvaient tirer. De cette, de cette manne monétaire euh, s'épuise. Clairement, ils attendent, un nouveau, ils attendent une nouvelle rasade euh, de, de, cette, de cette potion magique. Je m'attends à ce qu'elle soit versée. Alors sera-t-elle versée tout de suite pour éviter un nouveau plongeon des marchés financiers ou les, autor les autorités monétaires essaieront-elles d'éviter euh, de sortir encore le chéquier et laisseront-elles les marchés financiers mariner un peu en espérant qu'ils se tiennent On verra. Personnellement, je pense que si on ne redonne pas rapidement encore beaucoup d'argent aux marchés financiers, ils vont replonger et que, mécaniquement, il faudra de nouveau euh, sortir beaucoup d'argent. Donc qu'on sorte beaucoup d'argent, enfin qu'on fabrique, l'argent ne le sort de nulle part, on le fabrique, c'est l'argent magique. Qu'on qu fabrique cet argent dans les semaines qui viennent, ou qu'on attend qu'il y ait un nouveau crack qui, qui balance les indices 40% en dessous de ce qu'ils sont aujourd'hui pour de nouveau balancer des milliers de milliards, le résultat à échéance de la fin de l'année sera le même c'est qu'on aura balancé des milliers de, des milliers de milliards dans, euh, dans, les, dans les circuits financiers. Fusion est toujours la même, enfin la chute, est, la chute est toujours la même des milliers de milliards de plus dans les circuits financiers quand il s'agit de milliers de milliards qui sont fabriqués comme ça et eh bien ça veut dire un affaissement supplémentaire de la valeur de la monnaie donc vous noterez que ça fait quand même beaucoup d'affaissements successifs de la valeur de la monnaie et affaissement de la valeur de la monnaie ça veut dire quoi comme c'est à peu près toutes les monnaies qui sont logées à la même enseigne eh bien, ça veut dire hausse de l'or et accessoirement de l'argent qui est toujours dans le sillage de l'or et sur, sur ce point il faut savoir que l'accélération des achats d'or ces dernières semaines, ou peut-être depuis une quinzaine, puisque l'accélération des achats d'or dure maintenant depuis, euh, depuis la crise du Covid, euh, mais il euh, y a, y a un, un regain de nouveau depuis, semble-t-il, une quinzaine, ou peut peut-être même pas, euh, c'est dû, en tout cas c'est l'interprétation qui, qui est donnée, euh, c'est dû au fait que, en plus de tous ceux qui aujourd'hui cherchent à se protéger en achetant d'or il y a l'appétit de gain des spéculateurs des marchés financiers qui voient bien que maintenant on ne peut plus gagner d'argent euh, sur, le, sur les marchés financiers après la remontée qu'il y, qu y a eu et, et, et la stagnation qui est maintenant depuis plusieurs semaines qui ont compris que il y a un transfert d'épargne, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, un transfert d'épargne est en cours vers les marchés des métaux précieux, et par conséquent, eux, ils vont dessus, pas forcément pour se couvrir, ils ont déjà acheté beaucoup d'or pour couvrir la, leur position spéculative sur les marchés financiers, mais ils là carrément pour spéculer, c'est-à-dire, ils achètent de l'or aujourd'hui parce qu'ils savent que dans quelques semaines, quelques mois, euh, il y aura des plus-values important, importantes, importantes à faire. Donc ce coup de projecteur sur le paysage à venir est, est terminé, j'espère qu'il vous a été utile, en tout cas qu'il vous, qu vous aidera à réfléchir, à essayer vous-même, d'avancer dans cette tentative d'anticiper ce, ce qui va se passer si vous caressez le projet d'acheter ach, de l'or pour la première fois ou, ou d'acheter de l'or dans des conditions de compétences meilleures que celles que vous pouviez avoir les premières fois que vous avez acheté vous savez que j'ai fait une nouvelle formation sur l'or vous pouvez accéder à sa présentation ben, toujours par les liens qu'il y a en dessous de la vidéo cette fois-ci, ben, ce lien je le mettrai en premier, donc je pense qu'il sera visible sans même avoir besoin de, de cliquer sur le, sur le plus. Je vous en souhaite en tout cas une, une bonne étude, j'espère qu'elle vous inspirera. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez et commentez. Cette fois, à bientôt